Et les amis, euh, on est en plein confinement et euh, depuis le vlog de la dernière fois, il s'est coulé plus d'un mois et ce qui s'est passé dans ma vie, c'est que euh, bah, j'ai eu le coronavirus pendant deux semaines, deux semaines au lit, fièvre, tout, etc. Et là, euh, on est dimanche, du coup, je ne me suis même pas rasé, je ne me suis même pas coiffé parce que normalement, je ne travaille pas dimanche. Mais comme on arrive fin avril bientôt et que c'est le moment où on doit rendre nos comptes pour euh, les bilans de l'année en cours, de l'exercice fiscal précédent, donc euh, j'ai de la compta à faire et je n'avais pas envie. Normalement, on dit, moi, je ne travaille pas, on vous laisse détendre ». Du coup, qu'est-ce qu'on fait bah, Quelquefois, on ne peut pas puiser uniquement sur ses réserves internes. Vas-y, motive toi, vas-y, vas-y. Du coup, ce que j'ai pensé avec Marina, mon épouse, c'est que d'habitude, je travaille là, on a une table là-bas où on travaille euh, euh, ensemble on s'est dit comment on pourrait profiter de son temps de confinement pour faire quelque chose de nouveau. Donc, je vous présente notre bureau <rire> avec une table à repasser. Et voilà, avec une super vue sur un bâtiment. Euh, et en fait, bah, rien que de mettre ça en place, ça nous motive grave en fait. Euh, alors, on ne s'est pas encore mis au travail, mais moi, rien que de placer euh, tout ça, ça m'a donné envie parce que franchement, il fait beau à l'extérieur. Déjà, on ne peut pas sortir. Dimanche, on ne travaille pas. Ça n'aurait pas été motivant, donc euh, voilà, voilà, pensez à, à ça. Quand vous n'êtes pas motivé, comment vous pouvez changer votre environnement Et Environnement, ça peut être environnement euh, temporel, dans le sens où est-ce qu'il y a des heures dans la journée où vous, vous êtes plus efficace. Ça peut être les gens, les êtres humains avec qui vous passez du temps. Alors là, vous ne pouvez pas forcément changer. Quoique en ligne, on peut trouver des gens. Par exemple, dans mon nouveau programme, on a un temps de coworking tous les semaines où on se retrouve avec d'autres personnes. Euh, et euh, bah forcément, l'espace, le matériel, bref. Donc, changez ça parce qu'on est des êtres émotionnels et euh, donc l'environnement va nous affecter. Et comme ça fait plus d'un mois que je n'ai pas fait de vlog, j'en profite pour vous donner des news. Alors, on a lancé un nouvel épisode de podcast avec mon nouveau matos. Donc, je vous le un nouveau micro, nouvelle table de mixage. <rire> Qu'est-ce que je peux vous dire plus euh, La team s'est étoffée. Euh, donc, aujourd'hui, on a... Alors à temps partiel ou temps plein, hein, on a Mamadou, Valisso, on a Gotha, Claire, on a Mathéo et d'autres qui vont nous rejoindre très prochainement. Je vous ai parlé de mon nouveau programme. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire avant de vous parler euh, Je fais pas mal de webinaires en ce moment parce que euh, j'ai des, des audiences. D'habitude, euh, j'ai genre 100 inscrits et 30 participants. Là, j'ai 250 inscrits, une centaine de participants parce que tout le monde est à la maison. Donc, c'est génial. À vous de voir les crises, les problèmes, les, le confinement comme euh, des opportunités que vous pouvez tirer. Okay Il y a beaucoup de gens, j'entends beaucoup de gens, oui, c'est la crise et tout ou ça va être la crise. Non, non, ça, ça dépend surtout de toi. Oui, c'est sûr que si tu es restaurateur ou tu as un hôtel, c'est sûr. Là, tu peux te plaindre. Franchement, tu as, as mon autorisation si tu en as besoin. Mais euh, pour tous les métiers du web, si vous êtes coach, euh, formateur en ligne, allez-y quoi. Et si vous ne l'êtes pas encore, c'est le moment de se lancer. Donc, euh, à ce propos, j'ai lancé un nouveau programme qui s'appelle euh, Mission Passion. Euh, donc, ce que je vous propose, c'est si vous êtes intéressé, je vais mettre en lien de description un lien vers euh, euh, un groupe WhatsApp qui s'appelle « Je veux être accompagné ». Si jamais vous voulez être accompagné avec nous, euh, comment notre équipe peut… Vous aider à développer votre business principalement en tant qu'accompagnateur c'est vraiment mon focus aujourd'hui j'aide ceux qui accompagnent j'aide pas ceux qui font des formations en ligne seulement j'aide pas ceux qui font du e commerce j'aide les coachs qui veulent accompagner des êtres humains les consultants qui sont dans le relationnel euh, j'aide les formateurs en ligne qui veulent ajouter une partie coaching euh, et donc j'ai lancé mission passion euh, si vous je vous en parlerai plus tard euh, prochainement mais très rapidement dans les grandes lignes c'est un programme de quatre mois on vous tire vers le haut et l'idée c'est qu'en quatre mois vous puissiez faire ce que vous même vous aurez mis franchement je pense à deux ans à, à faire tout seul parce que vous avez besoin d'être accompagné voilà voilà donc c'est pas le sujet de la vidéo mais je voulais vous donner mon actu qu'est ce que je vais vous dire il y a l'épisode 200 qui est sorti euh, l'épisode 200 du podcast avec euh, euh, mon épouse qui intervient parce que c'est un épisode spécial où je raconte un peu les coulisses de mon business, comment j'en suis arrivé, euh, comment passé les dix, se sont passées les dix dernières années en fait. Euh, J'ai repris un peu la guitare, mais je ne vous ferai pas de vidéo de, de sitôt en tout cas, sauf si vous m'encouragez à fond. Si vous m'encouragez à fond, je vous promets que que je ferais peut-être quelque chose, mais il faudra vraiment m'encourager. Surtout qu'en plus, je joue des, des chants chrétiens. Donc, euh, je suis pas sûr que euh, ça plaise forcément à tout le monde. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire en plus En tout cas, au niveau santé, on est au top. Ça, c'est vraiment, on est très content parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup qui souffrent. D'ailleurs, si vous souffrez actuellement ou quelqu'un de votre famille souffre, bah, grosse pensée pour vous parce que ça ne doit pas être simple. Je pense que j'ai fait le tour et euh, bah, il ne me reste plus qu'à aller travailler là. Alors, c'est pas euh, le meilleur endroit, mais je pense qu'en période de confinement, c'est déjà pas mal. Je vous souhaite euh, une très bonne semaine, une très bonne journée, une très bonne soirée. Euh, bah, je pense à vous, je pense à vous. Et si vous êtes abonné à ma newsletter, bah, euh, j'espère que vous appréciez ce que je vous envoie. Je vous souhaite euh, euh, le meilleur et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de vlog. Ciao, ciao Donc, juste en description, voilà. Si vous voulez être accompagné par moi et que vous voulez des infos, je vous laisse voir ça sur WhatsApp. Et je vous souhaite donc une bonne continuation pour cette période. Tenez bon, soyez fort, prenez soin de vous. Ciao, ciao